Good morning, allez, yid, allez, si vous êtes aujourd'hui, le lundi matin, vraiment, de Rabbinis Rekvafanid, vous rabat Esther, Eliaou, Alain, Ben, Esther, Adjadj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, la 5 minutes éternelles, nous suivons Messratik Toubot, Perek, Beth, Mishna Beth, ou Moderabi, Yoshua, Be, Omer, Lachavero, Sadezo, Shel, Avicha, Haïta, ou le cartes, yahem, nous, Shéouné, Man, Chape, Shé, Asar, ou Apé, Dim, Ve Omer, la quartier a émenu, Une Mishnah qui est relativement elle est simple n'est pas compliquée. Il y a deux manières d'étudier. Lire et traduire ce qui est écrit, et puis après, il y a de comprendre comment elle vient s'incruster dans ce chapitre, alors qu'apparemment, elle n'a aucun rapport. D'accord Donc, déjà, on va essayer d'expliquer simplement. Mais dès les premiers mots, vous allez avoir le problème. Ou Il reconnaît Rabbi qui c'est Rabbi Mishnah Beth, on n'en a pas parlé, Mishnah Perey on n'en a pas parlé. Ah, on en a parlé. En fait, dans Mishnah, va Khetet, D'en haut. Donc en fait, on se réfère par rapport à la requête qui avait Rabbi Yshua et Gabriel. On laisse ça de côté pour le moment et on s'intéresse à l'essentiel de la Mishnah. On viendra expliquer le rapport. Donc, on Rabi Rabbi il reconnaît Rabbi Yshua, Beomer la khaviro celui qui dit à son ami, sa déso, ita Sache que le chant là que je suis en train de, de cultiver. Eh bien, c'était le genre de ton père, de son père, Zichodan Livracha. Le quartier a émené, et je l'ai acheté de lui. Et celui qui prétend ça, Cheouné Eman. Eh bien, celui qui prétend ça, il l'est cru. Pourquoi Chapecha ou apécha Car la bouche qui a interdit est la même bouche qui permet. Par contre, vimiesh et dim shéhi Eman. Cependant, s'il y a des témoins qu'elle appartenait à son père, le quartier à nous et lui nous dit, mais je lui ai acheté en fait, eh bien, et il n'est plus cru. Soit, on répète la scène, on se calme un petit peu. Il y a, euh, comment dire Reuven débarque en Israël. Parce qu'il il y avait les peu importe les chibas de son père, son père qui est décédé depuis maintenant un an, il est venu voir un petit peu monter sur son. Sur son euh, il vient de, de l'étranger, d'Amérique, d'Angleterre, de France. Et puis, il est donc monter sur sa tombe. D'accord Il arrive dans le quartier. Et puis, il voit dans le quartier où il habitait son père qui a. Shimon. Il est en train d'exploiter un champ. Il a un champ. Shimon vient, il lui raconte une histoire. Il lui dit, tu sais, en fait, le champ l'a changé ici. Ben, sache qu'il y a deux ans, j'ai acheté ce champ-là de, de, de son père, le père de Rouen. Et après, il est décédé. Alors là, Michel me dit, écoutez, deux de, de, de, de situations. La situation où il n'y a pas de témoin, Shimon, ce qui prétend, on le croit. Mais si toutefois, il y a des témoins que ce champ-là appartenait au père de Rouen dans les trois dernières années, alors là, dans ce cas-là, on va dire, ah, Shimon, merci beaucoup, tu me rends le champ, soit tu trouves que tu as acheté le terrain. Voilà la donnée de la Mishnah. On va d'abord expliquer un petit peu plus profondément. Et après, on expliquera en quel rapport avec l'histoire avec Rabbi Ushua. Ça, ça devient un peu plus, en détail un peu moins, moins urgent. D'abord, comprenons la Mishnah, le principe elle est très simple, on est dans les lois, dans les règles de Migo. Migo, c'est crois-moi que je te dis une chose, parce que si je voulais te mentir, je t'aurais dit autre chose. C'est la base du Migo, d'accord C'est si toutefois, quand je mens, c'est pour ça que ça se rattache au premier péril, en fait. Si toutefois, quand je, quand je dis, quand j'affirme une chose, j'affirme une chose, que cette chose-là, elle m'engage. Elle me met, met un petit peu dans la galère. Mais pas complètement. Ben, alors que si je voulais me protéger encore plus, j'aurais prétendu autre chose. que J'aurais été couvert à 100%. Je suis cru dans ce que je prétends, parce que, parce que j'ai un... J'ai un propos important, j'ai quelque chose qui vient étayer mon, mon appuyer la, la, la, la, la, que, que, la vérité de mes propos. C'est que si je voulais vraiment mentir, j'aurais je, je menti complètement. Donc si je te dis quelque chose que ça m'engage et que ça met dans la et que je, je m'engage à des dettes à cause de ça, crois-moi que c'est ça et pas plus. C'est la base du Migo. Et c'est ce qui arrive de nous, de, ici de nouveau. Shimon il était là en train de labourer, un chant, en train de l'exploiter. Et, et Rowen débarque, il n'en sait rien, il connaît rien du tout de, de, de, de ce qui se passe ici. Il a assemblé et retour pendant deux semaines. Shimon, il peut la jouer sous-marin, laisser passer l'histoire et laisser Réoran repartir. -re Shimon débarque, il lui raconte, à... tu sais, je veux dire quelque chose. Ce chant-là, je l'ai acheté de ton père. Mais et ce chant-là, il était à ton père. Mais c'est devenu le mien maintenant. Depuis maintenant deux ans ou un an. Et, et voilà. Est-ce qu'on croit à Shimon ou pas Alors la Michel me dit, mais écoute, Shimon, il aurait pu se taire. D'abord, peut-être qu'il faut introduire autre chose. Vous savez que lorsqu'on achète un champ, il faut nécessairement garder le contrat, le star avec lequel on a acheté pendant trois ans, au minimum. Après trois ans, si tu nous dis que tu n'as plus le chart parce que tu l'as perdu, un ne peut pas garder tellement de paperasse pendant des années. Mais, après, mais pendant les trois ans, on t'impose que tu. Si on apprenait ça dans ma bavatra, si vous vous rappelez, c'était plusieurs années entre nous déjà. Il y a la base de Père Kreskat, dans le chilichi de, de Baba Vatra, on parlait longuement de tout ça, que lorsque, lorsque j'achète un, un champ, un bien immobilier, je dois nécessairement garder la preuve pendant trois ans. Après trois ans, on va m'excuser si j'ai si plus de la preuve, d'accord Donc selon ce principe, si je vends une maison, et au bout d'un an, je vais dire hey, « Eh, mais dis-moi, c'était ma maison ça. » l'autre me mais tu l'as vendu. Vas-y, montre-moi ton papier. T'as pas. » Moi, j'amène des témoins que cette maison, elle m'appartenait il y a un an et demi en arrière. Et pour le moment, dans le doute, la maison reste la mienne. Le carca, jusqu'à preuve du contraire, on va le supposer, euh, le, ouais, le supposer qu'il appartient pour le moment à son propriétaire initial, jusqu'à ce que l'autre vienne prouver. à lui de rapporter la preuve. Sur ce principe, maintenant, la Michelle, elle dit écoute, le Réuven débarque d'Amérique pour, pour monter sur la tombe de son père, comme on a dit. Shimon, lui, s'il y a des témoins que le, le, la maison de. le, le champ que Chimon exploite, il appartenait initialement au père de Reuven. Si, si, si quelqu'un, il y a des témoins qui vont venir voir Reuven et dire Tu sais, ton père il avait un terrain il y a deux ans, va voir si l'autre il a pas, quand il a vu qu'il était malade son père, il n'a pas commencé à lui, à lui, à lui, à lui spolier le terrain et à, à l'utiliser alors que ça ne ça, ça, ça lui appartenait pas. Réhouven va, va débarquer, va aller voir Shimon et lui dire écoute mon ami, t'as le Stark que tu as acheté ça de mon père Non Rends-moi le terrain pour le moment. Vous comprenez Sur ça, la mission, vient de me dire maintenant, si quand Rowan débarque, il n'y a pas de témoin, personne n'est capable de dire que ce champ appartenait à, au père de Roven ou pas. Et il y a Shimon qui vient de lui mettre le visage qu'il appartenait, il y a deux ans il lui appartenait. Moi, je te raconte l'histoire. Mais moi aussi, je te dis que je l'ai acheté de lui. Si je me taisais, j'étais cru, je serais resté tranquillement sur ce terrain. Maintenant que j'ai parlé, à Pêcher à Sar ou à Pêcher à la bouche qui a interdit la chose, et la même bouche qui vient qui te dit qu'en réalité, elle a été permise. Je peux te dire qu'une chose qui a eu un problème, et qui a un problème qui a été résolu. Tu es obligé de me croire, tu peux pas t'arrêter à moitié, dans ce que je prétends, à me croire qu'à moitié. Si tu prends ma phrase, tu la prends entièrement. C'est le même principe que le bigot, d'accord Et c'est en ça d'ailleurs que ça se rattache avec le chapitre Aleph, qu'on a vu plusieurs, plusieurs loquettes entre Rabbi, et les Rabbi Oshua et Rabbi et Rabbi Gamaliel, où là-bas Rabbi Yoshua, lui, c'était lui qui nous disait sans arrêt « L'homme est bien, nous, On ne vit pas sur sa bouche » C'est-à-dire qu'en fait, il nous disait « Non, on ne peut pas croire une femme euh, qui nous raconte qu'en réalité, elle est, elle, est, elle est propre, que le monsieur avec qui elle avait un rapport, c'est un homme cachère, parce que même si un amigo, elle aurait pu dire qu'il n'y a rien eu, on ne la croit pas, c'est tout. » Ça, c'est vrai pour les Issourim, selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas... Dans tout ce qui est Issour, pour, pour se mettre avec les Kohanim, Rabbi Yoshua et est mafumir, il nous dit « On ne croit pas une femme. » Mais pour tout ce qui touche, touche aux questions d'argent uniquement, ouais, en l'occurrence comme c'est le cas ici, alors là, pour tout le, comment dire, le droit des de différents d'argent, bien dans ce cas-là, même Rabbi Ochoa, il reconnaît qu'il y a Migo, et comme ce qu'il explique C'est tout pour aujourd'hui, j'ai une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous sert.